Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre de Richard Borgman, À la recherche du jardin perdu, du protestantisme évangélique à la foi catholique. L'auteur de ce livre, Richard Borgman, nous retrace le parcours de sa vie ainsi que de son épouse Danelle. Il nous montre comment progressivement, de pasteur évangélique, il est devenu catholique. Ce livre s'adresse aux catholiques qui peuvent être en contact avec des protestants évangéliques et il leur aidera à savoir comment eux nous perçoivent et comment leur répondre. Si des protestants évangéliques lisent ce livre, qu'ils fassent attention, ils ne sont pas à l'abri de se convertir à la foi catholique. Je vous invite à lire cet ouvrage, je vous marque le numéro ISBN qui vous permettra de le retrouver et je vous souhaite une bonne lecture. Si ce livre vous a plu, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Cela m'encouragera à vous présenter d'autres ouvrages. Au revoir